Seigneur, nous te disons merci. merci Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 148, psaume chapitre 148, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 148, nous lisons la parole du Dieu. Psaume 148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 Seigneur est Tu es tout pour nous, notre Père. Tu es notre trésor et notre bien, les plus précieux que nous pouvons posséder, mon sauveur. Gloire à toi et honneur à toi encore aujourd'hui pour, oh Dieu, cet amour, cette joie, cette allégresse que tu as daigné de verser dans nos cœurs, mon sauveur. Parce que nous voulons vraiment être agréable en tout, mon bien-aimé, Père Saint, Dieu. Nous voulons vraiment te ressembler, Seigneur. Nous voulons que ta volonté parfaite, Seigneur, s'accomplisse dans chacun de nous, mon bien-aimé, Seigneur, oh Dieu. Oh, tu es vraiment le maître, mon roi. Prends le contrôle, Père puissant de ceux qui sont à toi, mon bien-aimé, Père Saint, Dieu. Prends aussi ta place, mon bénéfice Père au Dieu Parce que nous t'appartenons mon roi Nous sommes à toi tout entier, mon Seigneur Corée mes esprits, mon bénéfice Seigneur Tu as payé le prix Nous as racheté, mon bénéfice Seigneur Et nous te remercions, Seigneur Merci aussi pour tes sens que tu as envoyés, Mon bénéfice Père Saint Dieu Vous veillez sur ta nature à toi, mon bénéfice Père au Dieu Vous veillez sur te racheté, Seigneur Merci encore du haut des cieux, mon bénéfice Père du Tu es monté dans les hauts mon roi tu ne l'as pas laissé seul, mais tu as fait des dons aux hommes, mon roi Béni soit ton nom mon bénémé père au oh dieu toi le maître qui nous conduit mon bénémé père tu sans dieu il éclaire notre chemin seigneur parce que tu es réellement le chemin mon roi tu es la lumière qui nous éclaire mon roi en fait que nous marchions conformément à ta volonté seigneur oh prends contrôle passant dieu de toute arme bénémé père tu sang, qui est à toi qui soit ramené aussi captive à ta volonté à toi seigneur nous voulons nous laisser tendre mon bénémé père sans dieu nous voulons nous laisser se conduire encore par toi père le voici venant de loin comme des prés mon bénémoine pas du oh Dieu des kilomètres et des centaines et des milliers Seigneur oh Dieu pour, pour ta face à toi bénémoine pas du pour te voir aussi pour être rassemblé en ton nom bénémoine Père Saint Dieu tu appelles encore aujourd'hui tu attires encore aujourd'hui Seigneur Il soit béni ton Père mon béni Père Dieu sois glorifié encore pour la grâce d'avant de et chanter Père pour ta gloire de te louer pour les psaumes aussi me Père oh, Dieu merci encore pour toutes les merveilles que tu vois accomplies encore parmi nous Seigneur, tu es vraiment le Dieu que nous aimons Père, sois béni et sois glorifié, bénis notre précieux frère, mon âme te loue encore pour ce privilège d'être encore debout aujourd'hui Père, oh Dieu de voir réellement voir aussi ton peuple mon roi Il te désire encore davantage mon Père béni Père Saint-Dieu, nos cœurs sont tournés vers toi, et vraiment désirant de pouvoir te voir un jour Père Saint-Dieu parce que tu es celui que nous servons sur cette terre mon roi, nous te désirons plus que tout béni Père Dieu continue à conduire encore davantage mon roi à soutenir mes Père saint Dieu. Que ton peuple soit vraiment conduit par toi. Je dis que tous ceux qui sont conduits par les secretés sont fils de Dieu, Père saint Dieu. Nous te remercions, Seigneur. Merci pour ta bonté. A toi donc la gloire et l'honneur la puissance. Nous pensons à tous nos précieux frères et sœurs qui sont aussi en connexion et dans chaque lieu où ils se trouvent, Seigneur. Qu'ils soient vraiment bénis, Père, et participants de ce que tu as fait et que tu fais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il vous bénisse richement. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est encore un jour de grâce Amen. que le Seigneur, notre Dieu, a daigné nous accorder. Nous voulons saisir cette grâce du Seigneur dans le jour qui nous est donc imparti, afin que nous puissions vraiment lui donner ce qu'il attend de nous, parce que la possibilité nous est aussi donnée de pouvoir réellement aussi accomplir effectivement aussi sa volonté comme il nous a aussi appris à pouvoir prier notre Père qui est aux cieux que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ce que notre Dieu a une volonté et il nous fait comprendre aussi sa volonté pour que nous puissions aussi la mettre aussi en pratique soyez le bienvenu et que le Seigneur notre Dieu qui vous a conduit vous bénisse et vous fortifie aussi, qu'il pourvoie véritablement à, à tous vos besoins, Amen. et qu'il vous donne aussi la force et la santé, Amen. afin que vous continuiez à pouvoir les servir, qu'il nous ramène dans cette voie que lui-même il a eu à pouvoir aussi tracer, que nous puissions être sur ce fondement véritable qu'il a posé lui-même, afin que nous soyons rassurés, que nos cœurs soient rassurés effectivement. Quand la trompette en retentira. C'est ces jours-là que nous attendons de tout notre cœur et c'est pour ça que nous combattons et, et nous, nous nous efforçons de tout notre cœur et, et afin que nous puissions faire tous les efforts qu'il faut pour que nous puissions réellement nous tenir dans sa volonté. Nous désirons autant que le Seigneur, notre Dieu, ait la domination sur chacun de nos et qu'il prenne le contrôle et il a besoin que nous puissions aussi consentir à cela et lui dire, Seigneur, prends donc le contrôle de ma vie, dirige et prends les décisions que tu veux. Même si cela ne me convient pas, mais je sais que tout ce que tu fais est toujours très bon. Et nous le remercions. C'est ça l'obéissance en fait à la parole de Dieu et à la volonté de Dieu. Que Dieu bénisse nos précieux frères et sœurs qui sont venus de loin. Et comme de près aussi, comme je vois notre frère Thomas, qui est venu de si loin de Montpellier, que Dieu te bénisse richement et que le Seigneur soit béni. Qu'il soit béni notre Seigneur, notre Dieu, pour notre précieux frère Frédéric. Et notre précieuse sœur aussi, Élodie, et les enfants, je pense qu'il doit être ici. <rire> Où sont-ils Je voudrais quand même le voir parce qu'il Ah oui, oui, oui, voici le frère Bon, vous le connaissez Combien nous sommes dans la joie. Le frère vient de loin et puis il est passé par la foi. Ah, que Dieu te bénisse. Avec ma sœur Elodie, c'est vraiment, extraordinaire. Hein? Dieu nous a donné vraiment des, des frères et des sœurs, des véritables, que nos cœurs sont dans la joie. Que Dieu bénisse ma sœur Esther aussi de Roubaix, avec toute sa famille. Mais je pense que um, notre jeune frère ici, Josué, il, il doit être là, je pense. Euh, Josué, où est-ce que tu es Je ne vois pas ta main, si tu es là, que je puisse te voir. Mais oui, quand on te cherche, il faut toujours s'élever. la main, On ne doit pas prendre du temps avant de s'élever. J'avais dit l'autre fois que tu parlais l'espagnol, d'après ce que j'ai compris, n'est-ce pas alors tu devrais bien t'asseoir effectivement auprès de notre soeur ou frère qui parle espagnol et qui comprend pas bien le français, pour que tu puisses aider, mais toujours un peu à haute voix, afin qu'ils puissent m'entendre. Évidemment en faisant haute voix pour ne pas enfin, équilibrer pour que les autres ne soient pas aussi dans des situations difficiles. Si Dieu le permet, aussi longtemps que nos frères seront encore là, on pourra tout trouver le moyen d'avoir les casques. Frère Zachée s'occupera de cela aussi pour que tu puisses les aider comme ça ils ont les écouteurs et alors à ce moment là tu peux aussi arriver, bon vois ce que tu peux faire aujourd'hui si ça peut aider et je sais que bon c'est pas facile aussi, parce que bon notre frère euh, Nicolas, parfois il me fait le rabbin dit mais pasteur tu descends parfois très bas et puis tu remontes un peu plus haut, très bas. ah oui ça veut dire mais parfois on t'entend pas, j'ai dit j'ai fait des efforts que Dieu m'aide mais, parfois, on ne se contrôle pas. Mais bon, on prie pour que les Seigneurs nous aident pour cela. Donc, tu peux t'asseoir. On trouve moyen de pouvoir, effectivement, aussi, euh, aider aussi les autres. C'est notre frère, euh, donc, Agnès, avec notre sœur, son épouse, mm -hmm. qui sont venus, donc, de El Salvador. Et, et vous le savez, nous l'avons vu la, la semaine passée, le passé passé. Et je crois qu'ils euh, ne comprennent pas le français. l'anglais. Okay. nous prions que Dieu les aide, de manière à ce qu'on puisse... J'ai essayé de parler un peu lentement pour que ce qu'ils interprètent, c'est, « Is it okay, my precious brother, so my brother ?» The translation, « Yes, thank you so much. » So, mon frère me dit aussi, « que And uh, for the mother, it's, it's okay. »« Yeah, sister, is it ?»« Ah, oh, okay, no problem, no problem. »« If the brother says, yes, that's, that's enough. »« Thank you so much. No, » Nous, nous disons que le Seigneur soit béni. Et... Je crois que nous avons de ceux qui sont venus de loin comme de près. Et parfois, je ne vois pas bien. J'essaye de pouvoir regarder un peu ce que nous avons. Ah ben, je l'ai cherché longtemps. Notre frère Bruno, notre frère Bruno. Que le Seigneur te bénisse, mon frère Bruno. Et nous avons notre précieux frère Marcelin. Ah oui, et notre sœur. Julien, et, oui, et puis notre sœur Edith aussi. Vous la connaissez, non? Ah, J'espère qu'elle vous a rendu son témoignage. Ah, ça, c'est vraiment touchant. On, on saute, on remercie Dieu pour, pour cela aussi. Que notre sœur, je pense qu'elle va avoir l'occasion. Elle est où, notre sœur Edith? Que <rire> Dieu te bénisse. Ça va aller? Pour le témoignage, ma sœur. Là, voilà, je vois que le sourire, ça devient un peu compliqué. Mais il a vraiment un, un, un très bon témoignage qui touche le corps, qui démontre effectivement aussi la fidélité de notre Seigneur à l'endroit de ses enfants. Malgré les difficultés qu'on peut rencontrer, effectivement, Dieu est toujours présent dans notre vie. Quand nous persévérons dans la foi en ayant effectivement confiance en l'éternel notre Dieu, il agit en fait aussi. C'est cela que Dieu nous appelle aussi à cela. Et euh, je oublié personne de ceux qui sont venus de loin. Euh, je ne vois pas la personne, je ne vois pas bien. Lève-toi un peu ma soeur que je te vois. C'est la soeur la so ah, ok. Oui, ma soeur, que Dieu te bénisse et sois la bienvenue. Nous aimons bien quand tu es là, quand tu chantes, que Dieu soit béni. Et hey, mon précieux frère Renzo et tous les enfants, oui, c'est vrai. Merci ma précieuse soeur de m'avoir appelé. Et ils viennent de loin aussi de la France. On faire la distance jusqu'à ici et puis rentrer. Que le Seigneur te bénisse. Il te bénisse bénis aussi ton mari et toute la famille entière. Merci de m'avoir appelé. Parce que c'est vrai que là où il est assis, je ne la vois pas. Et alors, y a-t-il encore un autre que j'aurais oublié Je ne sais pas. Le Roubaix, j'ai déjà dit. Hein? Mais je ne sais pas. Ma sœur Sonia, c'est la sœur Sonia. Donc. Et, et, et, et alors, je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un. Si j'oublie, pardonnez-moi, mais... C'est toujours une joie de pouvoir vous avoir tous. Ah Que Dieu te bénisse, Imelda. Hein? Ça fait bien longtemps que je ne t'ai pas vu. Que Dieu te bénisse richement. Je suis vraiment heureux. Et euh, je remercie Dieu qui, qui garde ses enfants et qui Amen. donne aussi la bonne santé. Et, et il y a une soeur donc qui est donc passée dans mon bureau et me disait, ah pasteur, c'est quand même extraordinairement bon. Je, on remercie Dieu. C'est un Il me dit, mais tu te souviens, tu disais que, que, les, que les stériles soient fécondes. Que les, et il me dit, bon, dit, ah bon, j'ai dit oui, tu veux prier. Il c'est que les, que les, est les stériles enfants, bon. Et puis il me dit, j'aime beaucoup ça. Et puis il me dit, mais bon vrai, j'ai... Et tu as prié cela, Dieu soit béni et, et, et ce qui est merveilleux, c'est qu'on voit que nos soeurs sont vraiment... Et, et puis il me précise en disant, mais moi j'étais pas stérile moi j'ai dit que Dieu soit béni quand on peut avoir des bébés parmi nous on voit que c'est vraiment une année particulière et pour ça nous prions que le Seigneur garde toutes nos soeurs qui ont tant de familles, évidemment aussi qu'il en ajoute encore Okay, il y a encore beaucoup de bébés. C est, c est... Ah oui, c'est sûr et certain. Et vous voyez que les bébés pour lesquels nous avons prié il y a longtemps, ce sont ceux-là qui commencent à chanter ici. Et puis, ceux qui commencent à chanter, ils commencent à monter. Notre Dieu est bon. Il suscite encore d'autres petits bébés qui viennent encore. Nous rendons gloire à notre Dieu pour sa bonté. Et quand nous parlons aussi de bébés, ça veut dire de mariage.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 Dis donc, Ben dis donc, Ben dis donc, oui, bien, merveilleux, hein Ben et donc, et et et et. eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, C'est une année extraordinaire. Hein. Que le Seigneur vous bénisse tous les deux. Eh ben, on a pu voir ces jeunes hommes se battre. Hein. Félicitations, ouais. oh. Il a fait ce qu'un homme est capable de faire quand il a trouvé son cœur quelque part. Et Dieu te bénisse richement. Et il s'est battu. Et il a voulu tenir sa promesse. Et voilà, donc, il a fait ce qu'il fallait faire, qui était donc exigé par la famille, tant du côté de papa que du côté de la maman aussi. Il a vraiment travaillé. Graël a conduit des camions qui ne pouvaient pas penser conduire. Il a fait la Wallonie, la Flandre. Je suis témoin, je vous assure, c'est vrai, avec des panneaux de 6, 6, 3-4 mètres. Parce qu'il voulait se battre. Il dit, je suis un homme. Je dois le faire. Et il a fait. Donc, les familles sont contentes. Ils ont dit, ah, ça ah, c'est terminé. Graël a fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, c'est Dieu qui doit. Amen. Ah, ah. Donc à ce sujet, voici donc. Euh yeah. Yeah. que Dieu, ça c'est ce qu'on aime voir. Ça peut pas vous laisser indifférent. Parce que vous connaissez l'histoire de la dame et l'histoire de Graël, c'est extraordinaire de voir que Dieu fait des choses extraordinaires. Donc, euh, Dieu voulant, il nous accorde cette grâce, il nous a déjà donné cette joie de pouvoir les avoir. Pour le 12 du mois d'août. Voilà, voilà. Nous aurons donc la joie de pouvoir aussi prier pour leur bénédiction. Ça sera chez vous ici. Et la salle sera de l'autre côté. Mais ils nous ont fait une carte particulière. Hein? Ah là là, ils en ont pris soin. Chacun des ronds. Quand, quand, quand on a vu ça, on a dit, oh, c'est la première fois. qu'ils nous ont imprimés. Que Dieu le bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Alors nous allons prier pour, pour eux, afin que le Seigneur les garde et que ces jours-là, nous soyons tous vraiment dans la joie. De pouvoir vraiment prier pour eux. Quand Père est précieux souvent. Nous sommes heureux de voir combien, Seigneur, tu agis pour uh, notre précieux frère et notre précieuse sœur Jusqu'à ce jour, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, le combat était tellement si grand, mais tu as vraiment manifesté ta victoire, mon bien-aimé Père saint pour eux, Seigneur. Nous prions pour que tu le gardes, mon Père Saint-Dieu, jusqu'à ce jour-là, le 12, comme nous avons aussi vu la date qui a été prise, Seigneur « Que ces jours soient un jour aussi béni par, que ce soit bien ensoleillé. Nous te demandons grâce, mon roi, de pouvoir vraiment réjouir tes enfants, toi, mon bien-aimé Père, Dieu. La difficulté était tellement si grande, mon roi, mais tu as plani le chemin, mon Seigneur, et nous te sommes reconnaissants. Les familles sont dans la joie parce qu'ils ont reçu ce qui était donc exigé, mon bien Père, saint Dieu. » Et nous aussi, nous sommes dans la joie parce qu'ils ont demeuré dans ta parole à toi, Seigneur. Sois glorifié et sois béni, Père. Protège-les jusqu'à ce jour, la Père. Alors nous prions pour que ce jour soit vraiment un jour béni pour vraiment béni, mes Pères saints. Tu es notre Dieu, car nous t'avons ainsi demandé cela, Père. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez retourner vous asseoir. Nous croyons que Dieu va faire encore, hein. il y aura encore des listes de ceux qui se tiendront là, oui, nous attendons cela de tout notre cœur, hein. que son nom soit béni. Nous sommes heureux d'être rassemblés en son nom, de voir combien aussi il bénit nos frères et nos sœurs. il nous bénit aussi, de voir aussi sa fidélité aussi dans sa parole et nous le remercions effectivement aussi pour ce qu'il fait. Donc nous nous réjouissons encore de ce qu'il ne nous laisse pas dans les ténèbres, Mais il a, nous ouvre les yeux pour que nous puissions réellement aussi voir ce qu'il a est. Parce que Il avait fait cette promesse lui-même en disant, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Donc aussi longtemps que nous resterons toujours dans le monde et avec les habitudes du monde, on ne peut pas voir. Oui, que Dieu te bénisse. Mais c'est quand nous nous détachons effectivement de ce monde, effectivement, que nous demeurons avec lui alors, certainement, nous verrons. N'oubliez jamais, la Bible est si claire, elle est vraiment, merveilleusement vraie, parce qu'elle nous dit que Jésus-Christ, notre Seigneur, est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Si dans les temps-là, ils l'ont vu, ses disciples, effectivement, et qu'ils marchaient avec lui, alors nous aussi, dans notre temps, nous sommes censés pouvoir aussi le voir. Et marcher avec lui. Oh, nous demeurons, nous voulons vraiment que le Seigneur nous aide à ce que les écailles tombent de nos yeux, que nous ne nous voyons plus flou, mais que nous voyons aussi distinctement. Parce que nous ne voulons pas faire un faux pas. Donc, ça veut dire qu'on marche à gauche, les pieds à gauche, le pied à droite. Parce que l'âge dans lequel nous nous trouvons, l'âge de la Odyssée, c'est un âge où euh, un pied à ta gauche, un pied aussi à droite, on a tout fait un mélange et on ne voit pas tellement très bien. C'est un âge de la confusion, en fait. Et, et tout au confus, effectivement, c'est là où euh, tout se concentre, effectivement, où on ne voit plus tellement si clair, on ne sait plus voir si, c'est si, c'est si, si, quoi, effectivement. Mais il a dit... « Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Lorsque les, les Égyptiens étaient en ténébreux, qu'ils étaient couverts de ténèbres, effectivement, qu'ils ne voyaient pas, effectivement aussi, mais le peuple d'Israël qui était donc à Goshen, ils avaient la lumière. Donc là où Dieu se trouve... Il ne peut pas y avoir de confusion ni de ténèbres. Il l'a montré déjà depuis longtemps, dans les commencements déjà. Lorsqu'il y avait des ténèbres, il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut en fait. Donc, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Alors, nous ne pouvons pas vivre effectivement mélangé avec effectivement aussi les ténèbres. C'est pour ça que dans des Corinthiens, chapitre 6, on nous dit, mais et quel part y a-t-il entre les fidèles et l'infidèle et d'elle, y a t il entre la lumière et, et les ténèbres Et plus bas, il nous dit aussi, euh, sortez du milieu de mon peuple et, et séparez-vous. Nous, nous devons euh, réellement aussi comprendre que il nous est nécessaire de pouvoir faire un choix beaucoup plus profond. Parce que, et, et, comme, comme cet homme de Dieu pouvait le dire encore, mais jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés Il est important que vous et moi, nous puissions nous poser la question de pouvoir savoir effectivement si réellement nos pieds sont raffermis et que nous avançons, nous sommes dans le chemin effectivement où nous avançons clairement en voyant où probablement à certains moments on, on est un peu à gauche, on est un peu à droite. Parce que si on est à gauche et à droite, on n'avancera jamais. Parce que pour avancer, il faut être sur le chemin. Mais si c'est comme ça, c'est comme ceci, tu n'arriveras jamais au bon port. Parce qu'il faut que nous avancions. Pour quelle raison, mon frère Emma, ça Ça, c'est une question que, individuellement, chacun de vous doit arriver très profondément à répondre à cela. Pourquoi je dois avancer Pour quelle raison que, comme l'apôtre Paul disait à Timothée, il lui dit, mais il faut que tes progrès, progrès, donc cest que sois évident pour tous. Parce que si et, et on ne voit pas de progrès, effectivement, c'est que la personne tourne en rond. Donc, mais euh, si la personne avance, on voit vraiment qu'il progresse. Alors, en quoi cela t'interpelle Toi, et, et pourquoi, effectivement, aussi, il faut que tu avances. Parce que si je dois avancer, il faut que j'avance de la bonne manière. C'est cela aussi que nous devons être aussi sûr et certain. Il faut toujours effectivement aussi, en soi-même, lorsqu'on on, on, on est seul quelque part, après avoir prié, on prend l'écriture, on lit, et puis on se pose des questions soi-même, dit « Seigneur, est-ce que je suis là où tu veux que je sois Est-ce que je marche avec toi parce qu'il a dit ?» Les bons bergers connaissent ses brebis. il appelle ses brebis par leur nom. Et quand il appelle ses brebis par leur nom, il les fait donc sortir et lui, il marche devant elles. Je vous l'ai toujours dit, je vous l'ai toujours répété ici dans ce Il marche devant elles, et le brébis le suivent. Tu ne peux pas suivre quelqu'un que tu ne vois pas. Parce qu'on dit, dit bien que. Vous connaissez l'écriture, non Jean 10, on dit bien, le brebis, le brebis, je vais peut-être le lire avec vous, comme ça, on peut euh, quand même euh, voir que cela est ainsi vrai. Jean, au chapitre 10, il est dit cela, voilà. Et ici, voilà, on dit, verset 1, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte, qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. » Vous comprenez mais c'est lui qui entre par la porte et les bergers des brebis Il entre par la porte. Le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix et il appelle par leur nom le brebis qui lui appartiennent et il est conduit dehors. Il les conduit dehors. Elle dit qu'effectivement que, ben, vous ne sortez pas comme vous voulez, vous ne faites pas comme vous pensez. Il y a quelque chose qui s'est réellement passé. Autrement, frère et sœurs, et je l'ai toujours eu à pouvoir les dire, je continue la lecture, à les dire ici effectivement que si vous sortez comme vous, vous avez imaginé que je suis sorti, effectivement, vous sortez de vous-même, eh ben, ce qui va se passer, c'est que les choses que vous avez quittées là-bas, elles seront toujours en vous. Ah oui, cest à -dire que vous quittez une dénomination, mais vous avez la dénomination en vous. C'est-à-dire que physiquement, mais en fait, vous n'êtes pas sorti de la dénomination. La dénomination est toujours en vous. C'est pour ça qu'on a des conflits, en fait, effectivement. Et combien de fois est-ce que nous entendons ici que le Seigneur veut nous laver. Non, mais parfois, on dit, non, frère, nous avons, notre, nous avons déjà des acquis. Mais examinez ces acquis-là par rapport vraiment aux saintes écritures, à la voie que Dieu nous a tracée dans la parole. Pas ce que moi j'ai dit, mais dans la parole de Dieu, est-ce que vous vous retrouvez? Vous pouvez temps, non parce qu'il y a des confusions. Ici, si, parce qu'il y a des confusions Hier, j'étais confronté à, à, à, à une situation. Où on m'a appelé donc de l'étranger. C'était donc des pasteurs qui m'ont appelé. Et c'était un rapport avec les questions concernant le mariage et les divorces. Il dit, frères, nous sommes confrontés à des situations comme ceci, comme cela, avec des frères, comme ceci, comme ceci, comme cela, comme cela, cela, cela. J'ai dit, mon Seigneur Jésus. C'est parce qu'en fait, les gens ont la conception de ce qu'ils ont dans la tête, qu'on a eu à pouvoir avoir à gauche et à droite. Et puis bon, on fait ce qu'on appelle son propre, sa propre mixture, effectivement, et on reste dedans, effectivement. On croit que ça, c'est ce que Dieu a dit et qu'il leur convient, en fait. Mais on ne se pose pas vraiment la question sincèrement, qu'est-ce que Dieu a réellement dit Parce que ça, c'est toujours un point problématique. Le mariage et les divorces. C'est parce que c'est comme ça qu'on le présente effectivement. Donc, alors, c'est pour ça qu'il faut un véritable nettoyage complet. C'est pour ça que la Bible nous fait savoir que le Seigneur nous dit effectivement aussi qu'il faut, il faut qu'on soit sanctifié. Mais sanctifie-les pas. Ta vérité, donc ta parole est la vérité. Le problème avec, avec nous, c'est que nous avons tellement eu des habitudes, effectivement, depuis 1840, et ce qu'on a acquis en 1840, ça reste toujours alors que c'est pas de vrai. C'est-à-dire de ceux qui sont pas vrais, bien sûr que non. Mais c'est difficile, surtout quand on a déjà vieilli, un vieux pour changer ses habitudes. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans des autres qui sont vieilles. <rire> Nicodème a dit, mais comment un homme vieux comme moi, euh, doit-il rentrer dans les salles de sa mère et naître de nouveau? Le Seigneur lui dit, mais il faut naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau. Donc, que Dieu te bénisse. Donc, il nous faut tous, petits et grands vieux, une nouvelle Enfin, qu'on mette du vin nouveau dans des autres neuves. Oui, parce que nous, nous c'est toujours comme ça. Non, pas nous, c'est comme ça. Chaque jour, Dieu nous apprend. Amen. Bien sûr, on doit avancer, effectivement, avec le Seigneur. Et c'est pour ça que souvent, quand on parle, quand le Seigneur a dit autres neufs, il est vraiment sage. Parce que l'autre neufs il s'adapte, effectivement, avec, oui, euh, quand, quand, le vent, le, le vent se dilate, quand même, hein. Donc, effectivement, il se met. Mais quand on est déjà vieux dans ses habitudes, comme ça, nous, c'est comme ça qu'on faisait. Il dit, ah, non, non, non, non, mon frère, examinons-nous. Parce que, ah, non, nous, c'est toujours, le prêtre a toujours l'hostie qui vient, qui dépose sous la langue. C'est toujours comme ça. Mais non, mais qu'est-ce que disent les saints écritures Est-ce que vous comprenez? Amen. Pour sortir de ces habitudes-là, ça devient problématique. C'est là qu'on doit comprendre qu'il faut vraiment que la personne accepte de mourir. Amen. Amen. Nous, on vient faire le baptême, n'est pas parce qu'on va faire vite, parce que bon, ce qu'on a dit, non. Il faut, c'est un engagement hein, d'une bonne conscience. On pense d'abord parce que là tu, tu dis mais je veux abandonner ce que moi j'ai surbouri complètement ma logique à moi selon la parole de Dieu je vais prendre la tienne je me suis rendu compte que ce que moi je ne pensais pas bon mais tout ça on ne fait pas comme ça mon frère on coupe vite oui je vais me faire baptiser parce qu'effectivement ben, je peur de la mort on comprend mais c'est plus profond que cela parce que la Bible nous dit que afin que vous marchiez en nouveauté, voilà. Donc les choses anciennes sont passées. Maintenant, ce sont des choses qui sont nouvelles, donc euh, je veux mourir effectivement à, à ce caractère, à cette façon de voir les choses je vous en supplie, je ne sais pas comment dire je veux mourir à cela, mais vous accrochez même ayant été dans le baptême on vous fait sentir vous avez toujours le même caractère c'est ça le problème et, et vous dites je suis un homme nouveau un homme nouveau c'est un homme qui a été lavé. C'est oui. sûr que oui. C'est-à-dire qu'il n'est plus, parce que la vieille nature n'est toujours pas là. Hein. Donc on la fouille pour que euh, cette nouvelle nature des dieux, hein. vous vous imaginez, vous, enfin vous vous souvenez, n'oubliez pas souvent ce que vous entendez. Parce que quand on dit nouveau, c'est que le vieux doit passer, complètement, totalement passé. Parce que et je crois que c'est dans, dans les saintes écritures. Là, là, dans le livre des Ephésiens, je pense que c'est cela, où il nous est donc parlé, en euh, rapport avec quelque chose qui est tellement aussi beau. C'est ça cela, oui, je pense. c'est ça, parce que Voilà. Et dans Ephésiens, au chapitre 4, merci Seigneur. Il nous dit ici, euh, verset, chapitre 4, verset 17, il dit « Voici donc en ce que j'ai dit. » Euh, voici donc ce que j'ai dit, ce que j'ai déclare euh, dans les seigneurs. Hein? Ce que vous ne devez plus marcher comme les païens, donc vous qui êtes des croyants, vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous n'avez pas à copier les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. C'est ce qu'ils pensent et ce qu'ils font. Hein? Vous, ce n'est pas ainsi. La Bible dit, mais ils ont l'intelligence obscure aussi, ils sont étrangers à la vie de Dieu, mais pas toi. Tu fais des kilomètres, tu fais des distances pour te rassembler en cet endroit, pour pouvoir, tu veux avoir la possibilité de te retrouver dans la maison de Dieu pour que tu puisses arriver à pouvoir euh, entendre sa voix et surtout aussi pour l'adorer, pour la communion. Ça, le païen ne le fait pas. Mais toi qui le fais, ce il y a bien un but pour lequel tu le fais, ça, fait, ça devient un désir dans ton cœur parce que tu as accepté le Seigneur comme ton sauveur personnel. Alors il dit ici, donc ils sont donc étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Je pense pas que ce soit ton cas à toi. Alors ici, il dit, « Ayant perdu donc tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. » Qu'on ne te retrouve pas là-dedans. Parce que toi, tu as quitté le monde pour que ces choses-là ne soient pas dedans. Donc on nous montre effectivement que, voilà, ce qu'ils nous ont maintenant écouté très bien, il dit, « Mais vous, hein, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, donc on vous a instruit a fait connaître qui était donc c'est jésus c'était pas un mythe effectivement mais c'est une réalité jésus n'est pas simplement un nom qu'on peut prononcer mais c'est une vie en fait parce qu'on nous dit que à ceux qui l'ont reçu parce que jésus est la parole de Dieu à ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom quelque chose s'est passé Pardon, qu'il l'avons reçu. Alors, oui. Alors, il dit, mais ce n'est pas parce que vous avez pris qu'il dit, mais si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Vous savez Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par le convoitises trompeuse. Vous voyez Donc, euh, le vieil homme, en fait, notre façon d'être, une certaine manière de pouvoir penser, ceci et cela, toujours charnel. Les pensées, toujours charnelles, qui combattent hein, contre les autres, effectivement. Alors, il dit, donc, vous avez donc eu regard à votre passé de vie, qui se compte par le compte. Il dit, écoutez bien, c'est le verset 3. Il dit, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. <dire> Voyez-vous, on se débarrasse des vieil homme ce n'est pas pour essayer de nu, ça, rien. Mais non, il faut qu'il y ait quelqu'un. C'est l'homme nouveau. Et comment cet homme nouveau est Il nous dit ici, hein, l'homme nouveau créé, selon Dieu, dans une justice et une sainteté, qui produit quoi La vérité. vérité. Sanctifie-le pas. La vérité. Ta parole est. Voilà, et c'est ça en fait que la parole de Dieu, c'est pour ça que euh, à cause de la désobéissance, ils ne sont pas entrés dans le pays de la promesse. Donc effectivement que euh, ce que le Seigneur attend de toi et de moi, ce que vous dites ben, moi je suis tout... Non non non non, il faut que la parole de Dieu nous l'acceptions qu'elle puisse venir tailler, nettoyer, récurer, sanctifier et purifier pour que Dieu maintenant prenne place dans son lieu. Parce que nous sommes le temple du Dieu vivant. La Bible l'a dit. Il faut que le Seigneur maintenant, puisque, prendre le contrôle, effectivement, de son temple. Et quand il prend le contrôle, effectivement, et qu'il soit le maître à l'intérieur, alors on nous dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont donc fils de Dieu. Alors ça veut dire qu'effectivement, que ta façon de pouvoir faire les choses devient tout à fait complètement différente. Pas parce qu'effectivement, oui, non, c'est parce que il y a aussi ton désir à toi que les choses puissent changer. Parce que quand tu ne veux pas changer, Dieu ne pourra pas t'obliger. Tu vas prier, nous allons le lire tout à l'heure en Saint-Écriture, effectivement, si que Dieu nous aide pour cela. Tu vas prier, tu vas tout faire, effectivement, mais tu sais ce que tu vas avoir, effectivement, parce que tu ne veux pas que le Seigneur prenne le contrôle de toi. Tu dis, ah, Seigneur, prends mon, le contrôle de mon âme, mais tu ne le veux pas, en fait. À l'intérieur de toi, tu n'es pas disposé à ce que Dieu prenne le contrôle de toi. Parce que si Dieu prenait le contrôle de toi, il va changer ta garde-robe. Mais tu ne veux pas qu'on touche à ta garde-robe, non ça, tu le sais aussi. Oui, S'il si, prend contrôle de toi, mais ce serait différent. Amen. Tous les crayons et tout ceci, tout ce, et ceci, et ce, il, va, il va tout enlever, mais tu ne voudras pas ça. Ah, je vais ressembler à une vieille. Je ne vais pas être comme le de bien sûr, mais c'est parce que le monde est encore là. C'est ça Odyssée, mon frère. Dieu, je te donne une partie, mais laisse-moi encore un peu une partie. Vous ne les dites pas, mais c'est comme ça que l'Esprit vit en vous. Nous sommes dans l'âge de Odyssée. l'âge de la grande séduction. Hein? Oui, le séducteur a, a pris une forme tout à fait, oui, monsieur et madame, c'est la vérité. Oui. Est-ce que nous ne voyons pas aussi, effectivement, que nous ne comprenons pas ce que nous disons dans, dans Jean au chapitre 10, moi que nous revenions ici, on nous fait comprendre, nous retournons vite là et que nous puissions réaliser cela, enfin que nous ne soyons pas comme ceux qui marchent dans la veiglette, mm -hmm. en disant, oui, je le crois, mais en fait, il faut qu'il soit présent. Donc, Matthieu, euh, Jean, chapitre 10, pardon, excusez-moi, j'ai pris ces gens au chapitre 10 que nous lisons ici, je suis parti, puis nous revenons là-dessus, voilà, alors, il nous fait savoir, voilà, <coughs> Et puis, il nous dit, ici, oui, euh, voilà, voilà, voilà, voilà, nous étions au verset, euh, verset 3, il dit, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. N'est-ce pas J'ai toujours aimé ça, vraiment. La Bible, elle est bonne, elle est claire. En, en, en tout cas, ça, c'est vraiment Dieu est précis. Non, mon frère, il ne peut pas prendre la brebis de quelqu'un d'autre, c'est impossible. Mais sur toi, toi, tu es la brebis du Seigneur, mais ce n'est pas possible que tu suives à gauche et à droite et à galer à gauche. Non, non, non, non. Tu dois t'attacher au berger, parce que le berger, c'est lui qui te conduit. Amen. Puisque tu es une brebis. Et puis il dit ici, effectivement, lui-même le berger le conduit dehors. Il n'y a pas de revolte. Hein? Et puis il dit, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brébilles, c'est-à-dire qu'il n'y en a aucune qui va rester en fait. Parce qu'il a payé pour le rachat. Bien sûr. Et cette rédemption, ce rachat, c'est une rédemption éternelle. Il a payé pour cela. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, toi, sois convaincu. Si vraiment tu l'as reçu et que ton intérieur s'accroche à lui, c'est sûr et certain qu'il ne te laissera jamais. Parce qu'il a payé le prix pour toi. S'il a payé les prix pour toi, ce que tu as, tu as de la valeur à ses yeux. Alors il dit ici, effectivement, il dit, mais lorsqu'il a fait son propre vie, il, il marche devant elle. Lui, lui, qui ça Le Seigneur. Lui, il qui nous dit, mais le berger. Il marche devant elle. La Bible ne se trompe pas. On dit bien qu'il marche devant elle. Il marche devant qui Mais devant ses brebis. Ses propres brebis que lui-même a appelé. Pas les autres, parce que les autres ne peuvent pas, ne peuvent pas les voir, puisque d'abord, un, ils ne reconnaissent pas sa voix. Ils répètent les noms Jésus et les sauveurs, tout ça bien. Ils peuvent répéter, mais ils ne les connaissent pas. Ils ne connaissent pas sa voix. Ils ne peuvent pas les suivre. Mais ces brébis, ils entendent ma voix, ils reconnaissent ma voix. Et quand je les fais sortir, ils sortent dehors. Et puis moi, je me mets devant elle. Et quand je me mets devant elle, la Bible nous dit, et le brebis les suivent. Il se met devant elle. Pourquoi parce qu'elles connaissent... Ah oui, c'est cela que nous devons comprendre. C'est ainsi que dans les Saintes Écritures, et ça c'est quand même important. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, que je voudrais lire avec vous, euh, vous pouvez rester ainsi. je vais se lire effectivement ici. Matthieu, donc, chapitre 24. Regardez euh, le Seigneur quest ce qu'il nous dit, en fait, dans le verset... Dans Matthieu 24, verset 11, il nous dit « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Ça, ce n'est pas de la bouche de l'apôtre Pierre ou de l'apôtre Paul. Ça, c'est de la bouche du Créateur lui-même. C'est lui qui a déjà conçu et formé et manifester son programme jusqu'à la fin. Alors, lui, on lui a posé la question de savoir quand cela arrivera-t-il, à quel signe effectivement. Alors, il leur répond, selon le programme qui a été dressé, et dont lui, il est l'auteur, et dont lui, il voit aussi, parce qu'il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Il voit les choses. Alors, tout en répondant, effectivement, pour montrer, effectivement, aussi, les signes de la fin du temps, aussi, effectivement, ainsi de suite. Il dit, il dit, mais plusieurs faux prophètes. S'il y a de faux prophètes, eh bien, Dieu soit béni, qu'il y a hein, de vrais... Et oui, il dit ici, c'est quand même extraordinaire. Et il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Parce que, s'ils si s'élèvent, c'est eux qui s'élèvent. Il n'a pas dit, Dieu les élèvera. Est-ce que vous comprenez S'élèveront. C'est-à-dire qu'ils auront toujours, comme on, on le dit aussi, les sont des choses. Hein? Hein? c'est Parce que le même esprit qui est dans les faux prophètes, c'est aussi, aussi le même esprit qui est dans les soi-disant croyants, en fait. Parce que la bouche des faux prophètes, tandis que quand ils sont faux, <rire> ils sont faux par rapport à quoi? mais par rapport, effectivement, aussi à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, à l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez Je veux que vous compreniez cela, c'est quand même assez important aussi. On, on nous dit cela dans le temps dans lequel, effectivement, l'Église va se trouver, parce qu'il dit c'est un rapport avec... <rire> Étant de là. Hein? <rire> on nous a dit que plusieurs faux prophètes s'élèveront et comme ils s'élèveront, effectivement, et nous dit, verset 11 et 10, mais euh, et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, c'est une période où la séduction bat son plein. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Et beaucoup de gens, vraiment, effectivement, s'il y a... La Bible dit, mais ils vont être séduits. Effectivement, ils seront séduits. Oui. Regardez une chose qui est merveilleuse pour bon, que vous puissiez comprendre parce que euh, quelque part aussi dans le verset 24 de Matthieu nous allons le lien, ça permet aussi il dit aussi qu'effectivement qu il répète encore en disant que oui, des faux prophètes s'élèveront et puis il ajoute aussi des faux Christ, ainsi nous allons le lire avec vous regardez d'abord une chose que je voudrais que vous puissiez remarquer dans le Saint-Écriture on nous a parlé euh, de quelque chose de merveilleux là où les seigneurs effectivement aussi montrent les choses qui devons. C'est dans le livre des Hébreux au chapitre 1. Il nous fait part effectivement d'une chose très importante. Il dit, autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières Dieu a parlé à nos pères. Vous comprenez par, par les prophètes. N'est-ce pas vrai Donc on nous dit, autrefois, autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Alors, Dieu nous montre effectivement quelque chose qui s'est passé. Quand il dit autrefois. Je prie pour que vous compreniez cela. Ce n'est pas une pièce de théâtre ici ou bien quelque chose qu'on peut faire, l'exercice de montrer la connaissance. Non, c'est important, c'est spirituel, c'est nécessaire pour vous, mon frère et ma sœur. Et pour ceux aussi qui écouteront. Regardez très bien, en fait, il, dit bien il dit bien, autrefois, je répète bien, c'est écrit dans les hébreux, -dire que nous avons lu, hein, autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Nous Aussi, nous disons une chose, effectivement, que quand le Seigneur a dit qu'il ramènera le cœur des enfants à leurs pères, à leurs enfants, si vous connaissez. Je vais vous lire cela dans les livres de Malachi. Vous pouvez bien voir cela, c'est nécessaire. Bon, c'est toujours un verset qu'on on, on aime beaucoup et on souhaite beaucoup de joie à cela. Hein? Malachie chapitre 4, verset 6, verset 5, ou verset, verset, verset, verset, verset 5 verset verset il dit Voici donc, je vous enverrai Élie le prophète. Vous entendez bien? Le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Vous suivez? Il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. De peur que je ne vienne frapper que je vienne frapper, je vienne frapper les pays d'interdit. Alors, vous voyez bien que, et comme vous le savez déjà, qu'il y a des programmes. Hein, toujours dans les, Et ça, ce n'est pas un homme qu'il savait. Oui, ce n'est pas un homme qu'il savait, c'est Dieu qu'il savait. Que dans le verset ici que Dieu allait montrer montrer effectivement qu'il y a effectivement des événements d'une grande majeure, d'une grande importance en fait. Pas un homme. Non, non, c'est pas un homme, parce que ça, tout celui qui lisait ne pouvait même pas voir cela. Mais c'est autant de Dieu manifestés, déterminé, que Dieu lui-même. <rire> Elle vient maintenant pour montrer qu'effectivement que ce que vous lisez là, c'est un rapport avec des événements distinctement différents et qui sont importants pour les salut. D'abord, le premier, c'est qu'il y a cette partie, effectivement, qui concerne la première venue des toujours, effectivement, aussi, qui est là que en rapport avec euh, la première venue de Christ. Vous vous souvenez, non et là, on peut bien comprendre qu'effectivement, que, il dit, je vous enverrai, il dit, le prophète, il ramènera le cœur de père à leurs enfants. On se réfère bien au père. Vous êtes d'accord avec moi? Et comme nous avons entendu dans les Hébreux, on a dit, mais autrefois, plusieurs reprises de plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères. C'est vrai, non? Parlez. Prophète, vous y allez. Vous me suivez Amen. Et alors là aussi, effectivement, donc, euh, et quand on parle effectivement aussi euh, le Père, effectivement, nous savons hein, qu'il a dit, il a précisé, hein, parler à nos Pères par les prophètes. Vous suivez Amen. Ok. Et maintenant on arrive maintenant à la deuxième, à la deuxième partie du de verset 6 euh, et, et, et, et et le cœur des enfants à leur Père. On se rend compte qu'effectivement, ça concerne la partie que nous connaissons, non Que nous sommes. Et puis, on parle effectivement aussi toujours de pères. Est-ce que vous comprenez Alors, nous, en fait, de la génération qui vient de la deuxième partie, en réalité, on doit aussi se poser la question, on doit savoir, mais qui sont donc nos pères C'est parce qu'il est quand même parlé, et, en fait, à nos pères. Qui sont donc nos pères? Je relis encore pour que nous comprenions encore bien. Il dit, euh, voici l'envergure les prophètes. Avant, je vous il ramènera le cœur de pères à, à leurs enfants. Vous suivez cela? Oui, et ici aussi et le cœur des enfants à leur père. Donc nous avons entendu dans les Hébreux que, autrefois, en plus, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Donc c'est par les prophètes que Dieu s'est donc exprimé à nos pères. Et ça, on se rend compte qu'effectivement que, dans cette ancienne alliance, avant que Christ ne soit introduit, « Le ministère de prophète était d'une grande envergure, une importance capitale pour le salut. » Est-ce que vous me suivez C'est pas mon livre, mais c'est la Bible. Hein? C'est pour ça que vous verrez, et c'est ça ce qui est important, parce que je vous ai, nous avons lu avec vous, il y, avait, il y aura de faux prophètes. C'est pour que vous puissiez voir effectivement qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est veut dire que le ministère de prophète, en fait, le prophète, et le Seigneur nous a montré Comment, quand il lui parle des prophètes, comment les prophètes sont vus à ses yeux Jérémie au chapitre 1. Nous pouvons les lire avec vous, hein, que nous puissions comprendre cela. Il dit ici dans Jérémie au chapitre 1. Voilà, on peut voir. Oui, c'est oui. Ça, on peut voir. Verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Et puis il dit, je répondis Ah Seigneur éternel, voici je ne sais pas parler, Il, dit, il dit, ne, Éternel me dit, mais, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Donc on voit que, là, c'est juste un exemple, que vous aurez encore d'autres après. Mais là, on voit qu'effectivement, qu en rapport avec le prophète, il dit, mais avant même qu'il soit conçu dans les seins de sa mère, Dieu avait déjà fait un choix sur cette personne-là. Ça veut dire que dans son intérieur, dans sa constitution, effectivement, avant qu'il soit né, Dieu avait déjà tracé le canal qu'il fallait que lui-même, Dieu puisse l'utiliser et cet endroit ne pouvait pas être essuyé. Oui, monsieur. Parce que si il a établi prophète, c'est pour ça que vous pouvez entendre que quand l'homme sort effectivement l'esprit de sang, il dit ainsi par là, toujours l'éternel. Ah, ben oui. C'est pas que, c'est se secoué lui-même, dit, mais je dois dire, non, non, non, non, non, non. C'est l'Esprit qui est en lui maintenant, qui parle ainsi par l'Éternel. Donc là, c'était l'Éternel qui parlait, en fait. Oui. Alors, vous pouvez remarquer maintenant aussi la même chose que les et tant d'autres, effectivement, que vous pouvez voir. Ces hommes, effectivement, étaient une constitution tout à fait particulière et Dieu les a pris, effectivement, pour cette période-là. Ou un événement d'une grande importance aussi pour Qu'est-ce qui s'est passé On regarde aussi avec aussi euh, euh, Moïse, effectivement. Comment Moïse est né. Et puis, effectivement, aussi que du temps de Moïse, en réalité, aussi, il y avait donc Pharaon qui cherchait à ce que tous les enfants mâles soient tués. Et il s'est passé une chose qui est une femme là, effectivement, bah, qui était construite de la même manière que toutes les femmes. Et puis il se lève, effectivement, il dit non, mon enfant il est tellement si beau, mais je ne peux pas euh, le laisser pour qu'on puisse le tuer, je dois faire quoi Je fais un panier de rosiers, je le mets dedans, je le fais partir dans l'eau. C'est pour ça qu'on appelle Moïse sauver des eaux. Une maman vraiment bien constituée. Non, il pourrait dire, mais je vais fouiller quelque part. Non, non, non, non, je laisse dans les eaux, effectivement, mais qu'il s'en aille, mais qu'il soit protégé. Qui peut avoir une telle pensée dans son cœur si ce n'est que Dieu lui-même qui avait le plan pour cet homme-là donc, donc, le choix de dieux était un choix tout à fait particulier et bien précis. Il ne prenait pas n'importe quoi, n'importe qui, pour pouvoir, il va pouvoir faire de celui-là un prophète. Je parle bien de l'Ancien Testament, s'il vous plaît. Oui. Nécessaire. Et on voit les qualités qu'ont ces hommes, effectivement, parce qu'il dit même, effectivement, je serai avec ta bouche, ainsi de suite, effectivement. Il a dit cela. Tout ce qu'il a eu à pouvoir réellement aussi choisir. Pour quelle raison, frères et sœurs parce que c'est là que Dieu posait ce qui était très important et qui sera encore important tout au long de notre séjour. C'est quoi effectivement Mais c'est sa parole mon frère. Parce que quand vous avez effectivement l'Ancien Testament, mais c'est un prophète qui a reçu la parole de Dieu. La Genèse et tout ça, et puis vous prenez Jérémie, Esaïe, effectivement. Ce sont ces personnes-là que Dieu a utilisées et que par leur bouche effectivement, Dieu a parlé. Et quand Dieu a parlé, cela a été écrit. Et quand c'est écrit, c'est devenu la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez Et c'est ça qui est très important. De réaliser d'abord comment ils étaient constitués effectivement. Parce que quel but effectivement Dieu les a fait comme ceci C'est pour que vous et moi, nous puissions avoir... Parce que vous voyez, Isaïe a dit, et voici la Vierge qu'on se Vous vous souvenez. Donc c'est ainsi par l'éternel. Donc c'est comme ça que cela a été écrit dans les livres que vous avez avec moi ici, que nous appelons la Bible. Et si vous n'êtes pas vous en temps, vous remarquerez très bien que dans la partie de l'Ancien Testament, et ce sont ces personnes-là, donc c est, c est ces hommes-là effectivement que Dieu a utilisés, par lesquels la parole de Dieu est sortie, et cette parole-là a été mise par écrit, et dans le Nouveau Testament, maintenant qu'est-ce qui s'est passé Mais c'est Dieu lui-même donc, Dieu lui-même, qui devient cher maintenant, qui devient le Dieu prophète. Donc, qui est donc le fils de l'homme. Est-ce que vous comprenez Donc, effectivement, Dieu n'a pas changé sa façon de faire. Donc, Dieu est venu maintenant pour attester aussi que ce que ces hommes-là avaient dit était vrai, parce qu'ils ont annoncé que la Vierge concevra. On pouvait avoir douté, effectivement, nous on a vu que la Vierge a conçu. Donc, Dieu est venu pour confirmer. Ce que les prophètes ont donc annoncé, et qui était donc vrai, puisque vous le voyez. Oui. Tu ne permettras pas que ton sauveur voit la corruption. Amen. Et puis, laissé en question, il est venu. Amen. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné oh. C'était écrit. Amen. Et bien, on se voit maintenant que c'est la matérialisé. il était là à la croix. Oui, détruit. C'est vrai, frère ça. Amen. Amen. Donc, tout ce que les prophètes ont annoncé... Amen. On a vu effectivement, que pendant leur temps, quand ils annonçaient tel, tel Dieu, on voyait que cela s'accomplissait. Et là maintenant, le point culminant, c'est cette parole de Dieu. La parole-là, que ces prophètes, est-ce que vous me suivez Que ces prophètes-là ont annoncé, qui est devenu matérialisé. Au commencement était la parole. Comment avez-vous entendu cette parole Et Par les prophètes. Est-ce que vous me suivez Mais c'est par les prophètes. Donc, toute cette parole que nous pouvons avoir, on ne pas Dieu qui est la terre, mais par quel moyen vous l'avez entendue Par les prophètes. Et Dieu parle, mais effectivement. Et tout ce qui était là, Dieu a fait ceci, avec celui-ci, effectivement, ce jour. Dieu qui parle, effectivement. Et les prophètes manifestent, c'est voilà, il a dit. Et puis, on voit comment les choses, on voit que ça, c'est vrai, parce que Dieu l'a dit. Et c'est comme cela, effectivement, on l'a vu. Et ceci, pour même le traverser de, de, de, de la mer rouge, tout ceci, c'est là-dedans. On voit que c'est Dieu qui était à l'œuvre. Donc c'est là, mon frère et ma soeur, comme nous l'avons dit aussi, que la Bible dit que la parole de Dieu a été faite chère. La parole, c'est ce que vous avez entendu. J'insiste bien, frère et soeur, pour ne pas faire amalgame en mélangeant n'importe quoi dans vos pensées, effectivement, rester dans ce que vous avez entendu maintenant. C'est-à-dire que c'est l'Ancien Testament dont je parle. Où Dieu a annoncé, parce que c'est dans le Nouveau Testament qu'on a vu que la parole que Dieu a annoncée par la bouche des prophètes, que Dieu te bénisse, est devenue chère. Est-ce que vous me suivez, frère? Pour démontrer que ce qu'ils ont dit là, c'est Dieu qui l'a dit. C'est pour ça que nous nous disons, Esaïe a dit. Donc, c'est-à-dire qu'Esaïe, nous disons Esaïe Jérémie. C'est important que vous voyez la différence. Parce que là, Esaïe, quand il a eu à pouvoir dire, effectivement, c'était Dieu. C'était donc cette parole que nous avons vue se matérialiser et devenir chère. Il n'y a, a, a rien d'autre. Est-ce que vous comprenez Alors, ça, c'est donc le socle que Dieu a eu à pouvoir. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit « Je ne suis pas venu changer la loi. » Est-ce que vous comprenez d'abord, quand on parle de la loi, la loi c'est la parole de Dieu, parce que c'est ce que Moïse a eu à pouvoir donner. Bien sûr, Donc c'est nécessaire, c'est important pour ne pas qu'il y ait une confusion dans la suite des temps. C'est nécessaire que cela soit pur comme ça. Non, dit, on voit que quand le Seigneur lui-même venait, il disait toujours, il est écrit dans le prophète. Donc il se référé hein, à ce qui était écrit dans la prophète parce que lui-même, il est la parole d'ailleurs, vous avez remarqué qu'effectivement que quand il est venu hein, et, et, et lorsque il est venu vers Jean-Baptiste il dit c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi toi tu viens vers moi, effectivement vous connaissez vous ta liste là-dedans mais lui, il dit non, laissons donc Amen. donc la parole de Dieu vient donc au prophète. Je parle bien de l'Ancien Testament. Amen. Que vous compreniez effectivement aussi la pureté les choses, effectivement, comment, pourquoi Dieu a voulu cela ainsi. Parce qu'il s'agissait d'un plan qu'il avait, effectivement, pour que cette parole, parce que si elle est mélangée, il ne pourra pas devenir ce que nous l'avons eu. C'est-à-dire que faites chair, en fait. Est-ce que vous me suivez, je vous en supplie parce que quand Esaïe a dit effectivement Voici la fête qu'on se voit Il ne devait pas y avoir un mélange là quelque part Sinon ça ne serait pas la parole de Dieu Et ne serait pas ce que nous avons vu Parce que la parole est la sémence mon frère Le canal doit être le canal de Dieu Je parle de l'ancien testament C'est important que vous saisissiez d'abord cela Donc il fallait que ces hommes là soient constitués Pour cette période là d'une particularité particulière. <rire> Nécessaire. Hein? Pour éviter ce qu'on appelle les amalgames, nous allons y arriver, si Dieu nous le permet. Ils avaient une particularité particulière pour qu'ils puissent donner le 100% de ce que Dieu donnait pour qu'on atteigne, effectivement, comme le Seigneur l'a dit, la semence de la femme. La sémence de la femme. Oh, comme nous le savons. Il fait trop chaud. C'est moi qui ai un problème. Mais bon, ne sais pas très bien. Ça, si tu sur ici, je vais avoir quand même un petit problème. Mais bon, ça va aller. Alors, qu'on puisse arriver à pouvoir à arriver à que qu'une femme, comme la Bible dit, qui n'a pas de sémence, on dit que, est-ce que vous me suivez Elle va avoir une sémence. Et puis, nous dit aussi que cette sémence écrasera donc la tête donc du, du serpent. Oh, et, et, et, et là, quelque chose s'était déjà passé parce que la sémence du serpent était déjà... C'est bien, donc le mélange allait se faire. Vous comprenez mais <rire> dans ce que Dieu venait de dire dans Genèse 3, 15, était quelque chose de très particulier et spécifique. Oui. Bien sûr que oui. Vous dites mes frères, mais c'est vrai. Parce que <rire> les serpents a eu à pouvoir déposer sa sémence. Caïn était de la semence du serpent quand même, même si vous dites c'est compliqué, mais si c'est pas compliqué, mais c'est vrai, la Bible dit, et dans Jean 3, il dit, Caïn était, il n'était pas des dieux, hein? il était du... Alors, et, alors quand on dit effectivement qu'un rapport avec les semeurs qui viennent s'aimer à Sémence, effectivement, et puis que nous montre effectivement aussi les vrais qui poussent dans les champs. est-ce que vous suivez, Vous êtes vous, vous suivez, frère j'ai comme l'impression d'être absent. Et il y a la bonne sémence et l'ivraie. Vous vous souvenez Alors, qu'est-ce que c'est que la bonne sémence La bonne sémence, ce sont le fils du royaume. Et l'ivraie, c'est quoi Ce sont le fils du malin. Donc, le malin a sa sémence aussi. On ne peut pas aller 65 chemins pour pouvoir se poser la Ça existe, mais ça existe, puisque ça existe là. Est-ce que ça existe Bien sûr, quand même, ça existe. Et puis vous avez voir comme un certain caïen qui est sorti là avec toute la méchanceté, tout ça, la haine, l'envie, tout ça. Et puis le meurtre, ça vient d'où ça n'a jamais été des dieux. Est-ce que vous suivez Amen. Voilà la chose. Enfin, que vous puissiez comprendre. Donc, nécessaire. Donc, maintenant, il était question qu'une sémence. Et cette sémence-là, elle est Or, les diables avaient déjà eu le contrôle. Bien sûr que même le, le réceptacle de la femme était aussi. Bien sûr que tout... Les hommes, puisque vous voyez par les moyens par lesquels nous sommes venus. Est-ce que vous comprenez Alors, d'où viendrait donc euh, cette sémence si particulière Qui ne serait pas la sémence d'un homme parce que l'homme est déjà corrompu souillé aussi. Quand nous venons par ces moyens-là, bah, défaite complètement. Il est rusé, il est malin. Ah oui, défaite complètement. Alors il dit ici, je les ai tous dans ma casserole. Mais Dieu dit, la sémence et la femme. Tu crois que même, même les, les anges et tout se dit, mais ce n'est pas possible quand même. Parce que depuis que tu as créé l'homme, tu as fait une femme, tu as fait une femme, tu as fait un homme, effectivement. Et puis, il faut qu'il y ait, et puis qu'on ait quand même une sémence, et ça vient de Dieu. Oh, les dieux corrompus. Mais les dieux sont corrompus. Dieu est bon, hein? Alors, tu te lèves, tu dis, mais la sémence et la femme, jamais qu'il a été créé, la femme a une sémence. Alléluia. Oui, monsieur, oui, madame. Je veux que vous gardiez la pensée là. Parce qu'on a trop mélangé des choses, on a donné, mais c'est vrai, on a donné tellement de choses aux gens, ils ont dit, oui, on comprend plus rien. Frère et sœur, le peuple de Dieu peut mettre dans, dans la confusion. Il faut qu'il voit clair, pour qu'il croit clair et qu'il écoute seulement ce que Dieu dit là dans la Bible. Alléluia C'est important mon frère, je prie pour qu'il y ait des hommes spirituels qui peuvent comprendre cela. Parce que parfois pour des frères et des sœurs, parfois c'est un peu compliqué, on ne comprend pas tellement très bien. Mais c'est pour ça que vous êtes tout le temps tourné à gauche et à droite, quand vous vous embrassez n'importe quoi. Parce que vous n'avez pas la compréhension véritable de ce que Mais oui, bien sûr, frères et sœurs. Vous n'avez jamais remarqué que quand le Seigneur parlait, la foule était là, de joyeuse, Et il dit, mais ils n'ont rien compris. Mais c'est les disciples qui, de regarder... Mmh, Rabbi vient encore en privé. Dis-nous, hein, Seigneur, notre Dieu, qui veut dire ceci et cela. Ils veulent comprendre. Mais toi, tu me suis, tu es en train de regarder, je ne comprends rien, Oh, c'est pour ton salut. Si dans ce temps-ci, tu ne comprends pas ces choses, sœur, frère, tu seras balloté à tout vent des doctrines qui vont se passer ici. Il y aura des faux prophètes, pour... ils séduiront beaucoup de gens. Parce bah, qu'il faut se poser la question. Si toi, tu n'es pas dans cette lancée-là, tu es assis ou assise présent ici, mais c'est comme si tu viens dans, dans une église, je sais pas comme toutes les églises, mais tu ne fais pas attention en fait à la réalité, et tu ressors, j'ai pris pour vous, je ne sais pas comment, mais j'aime pour la grâce de Dieu. Je sais, frère et soeur, comment est votre esprit. Que Dieu m'aide. Vous perdez votre temps à toujours rester dans la pensée, toujours comme des enfants. Vous devez être des hommes faits. Ce ne sont pas des bébés qui vont aller au ciel, mon frère. Est-ce que vous comprenez C'est une épouse, on ne va pas épouser un bébé quand même. Mon frère, c'est vrai ça. Une épouse te est une épouse, est une épouse. Donc elle sait comment prendre soin, mais c'est vrai. Pas un bébé qui se plaît toujours à moi et à moi, mais qui jusqu'à quand tu t'occuperas de la maison C'est la vérité, ce sont des femmes au caractère Et ceci, frères et sœurs Ce sont des personnes qui, même ils ont un petit problème dans, dans le foyer Gloire à Dieu, mettons-nous à genoux Prions, mettons la bras, avançons Ce n'est plus le temps de pouvoir toujours regarder non, non, on sait une chose que même si on fait, même si on va dire Nous savons que nous avons la victoire, peu importe La taille de la difficulté de tout cela Mais nous avons un Dieu qui vit C'est ça des hommes Ah, ils connaissent bien l'adversaire. Hein? Ah non. Ils n'ont pas toujours là. Le frère m'a fait, la soeur m'a fait. Là, c'est encore des enfants. Oui, nous, tu dois être un adulte. Amen. Et puis comprendre le des adultes aussi, quand même. Amen. Que, que Dieu nous aide, frère. Vous, vous, vous, vous n'êtes plus pas comme les autres, mon frère. Je n'en sais rien, mais vous êtes différents, Vous ne pouvez pas courir à des églises à gauche et à droite. Et vous devez savoir ce qu'il en est dans ces temps où nous sommes. Oh, que Dieu nous, nous éteint qui nous soutiennent et, et qui nous font... Alors nous, revenons oh, dans cela. Et, et la sémence, donc la sémence de, de la femme, donc Dieu Dieu précise clairement et, et dans, dans la, la manière de pouvoir faire... Dire les choses, effectivement, et quand on passe vraiment à côté, on se dit Ah, oh, c'est comme toutes les paroles. Non, non, non, non, c'est pas la même chose. Pas la même chose. Dieu, Dieu, quand il parle, effectivement, comme ça, il, il, il, il dépose quelque chose. C'est pour ça que vous remarquez très bien que quand la parole est devenue chère, elle a habité parmi nous, nous l'avons contemplé comme la gloire venu du Père, effectivement, vous vous souvenez, non? Et alors, il dit, il était là debout, il dit, regardez, il dit, je te loue, Seigneur du ciel et de la terre. Ah, ah, ah, ah, ah. Et c'est que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. Quand tout le monde passe, effectivement, comme ça, il euh, c'est pareil, effectivement, si il met, mais toi qui se te paf, arrête ici! Oh, gloire à Dieu! Non, il est beau, mon frère. Vous ne pouvez pas vous réaliser. Mais c'est la vérité. Je vous ai toujours réalisé. Frère, jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur continue encore. Je vous ai dit que je lisais la Bible comme tout le monde ici. Comme tout le monde, je suis un homme comme tout le monde. Et c'est vrai. Et cela m'a frappé tout à l'heure. Je dis, mais c'est vrai, je lisais comme tout le monde. Comme tout un chacun Ne Ne dis pas qui je suis. Non, non, non, non. Je suis un homme. J'ai lis la Bible et ceci. Vous connaissez cela, non et puis, je vois là, effectivement, oui. là, la voix me dit, mais est-ce que ce que toi, tu viens de lire là, est-ce que c'est scripturé, c'est biblique Et tout le monde les lit, effectivement, oui, mais tout le monde les lit comme ça, effectivement. vous connaissez, non, dans, dans les livres de Job, hein? Job 13, il me dit, mais est-ce que c'est biblique? Parce que souvent, les gens me regardent, et c'est quand je dis, oh frère, ça frère, moi je ne peux pas me permettre, j'ai la crainte des dieux, hein, et me mettre là pour vous faire plaisir, vous, quand j'aurai des problèmes, vous serez là? Vous pensez que je cherche à pouvoir vous jambes non, parce que j'ai vécu avec des gens. Vous me soulevez aujourd'hui, demain vous allez me rejeter comme du papier et des toilettes. Mais c'est vrai, vous pensez que moi je dois vous convaincre là, pour faire, pour faire, qu'est-ce que je dois trouver chez vous Quand je me tiens là, j'ai dit qu'il me l'a dit, il m'a montré. Alors moi je me confie, je suis sûr et certain que là, je sais où je me tiens. Peu importe ce que le jour peut dire, évidemment Mon Jésus, celui que je sais, mon Dieu, il me parle. C'est la grâce que moi j'ai trouvée. Ah oui et je sais où moi je me tiens vous pouvez vous permettre de ce que vous voulez moi je ne peux pas faire ce que vous vous êtes en train de pouvoir faire vous êtes libre parce que nous avons entendu hein, nous allons continuer à lire cela vous me donnez un peu de temps mais moi je dois me tenir simplement en le suppliant parce qu'il s'agit de mon âme mon salut vous m'abandonnerez tous un jour mais le Seigneur l'a dit aussi Pierre il a dit mais ils l'ont abandonné quand même puis après, parce qu'il devait accomplir ce qu'il devait donc accomplir. Alors, vous savez, je bénis Dieu pour ce qu'il m'a donné comme grâce, mais bon. Alors, je lisais donc la Bible comme tout le monde, je l'ai toujours dit, à dire, ici. <rire> je me souviens, <rire> ah là là là là, combien des hommes se sont levés pour prouver que et ce que moi je disais était faux, parce que il ah, y a seulement un, une seule personne qui l'entend de la voix, qui dit, parce que sinon, oui, ils ont combattu, ils ont combattu, à la fin ils se sont mis à genoux, mais c'est quand c'est Dieu qui parle, voilà. il de fois lui-même. Il défend lui-même. Quand je suis parti ici, moi, au Mexico, au Veracruz, ici, j'avais jamais demandé, j'ai dit, « Oh, mettez-moi la lumière au-dessus. » Qu'on voit que j'ai la colonne de feu et que moi, je suis... Je n'ai jamais cherché ça. Bon, là, les gens ont dit, « C'est un avion. » Je n'ai rien dit. Je, je n'ai rien absolument rien dit. « C'est un avion. » Ils sont combattu un avion. Ils sont, combattus avions. Ils sont devenus malades eux-mêmes. « Avion. » Et pendant cette période-là, je pars là-bas, en Côte d'Ivoire, on voit que ce qu'ils avaient vu sur la pellicule, et ça se voit visiblement sur la personne. Maintenant, mais où est l'avion ah, Ils se sont dit, oh, peut-être c'est l'effet d'optique. Bon, ok, deuxième fois encore, deux personnes encore. Ah oui, oui, oui, c'est l'effet d'optique, frère. Nous savons, nous noter, tenons. C'est parce qu'on ne parle pas, mais on sait quand même où on se tient. Et quand on avance, on n'avance pas n'importe comment. Je bénis Dieu. Alors, je disais. Et puis il dit. La question vient clairement dit Mais est-ce que, est que, ce que, tu lis là est vraiment scripturé Je regarde. Je dis mais oh mon Seigneur Jésus. Mais c'est écrit quand même ici. Il dit et il me tuera. Je n'ai rien à espérer. Vous vous souvenez quand même hein Je dis mais c'est écrit. Et puis sans que quelqu'un quel, de ça dit que non. Je l'aime beaucoup. Il m'a posé la question, non, il est. je le remercie vraiment du fond de mon cœur. Il m'a posé la question, il est resté silencieux. C'est vraiment est-ce que ce que toi tu lis est vraiment Il est resté silencieux. Puis c'est moi qui regarde, je dis, mais, mais tout le monde s'est écrit ici. Frère, je ne sais pas comment vous dites, mais quelque chose sort des pas à moi, là-dedans. J'ai dit, mais non, c'est pas possible. Je dis, oh. Je dis, mais ce n'est pas scripturel ce qui est écrit là. Parce qu'un fils de Dieu ne peut pas dire comme ça. Je vous dis que Dieu, mette, moi je dis que Dieu, il est vivant, il m'entend. J'ai dit, Et puis je dis, oh, comment ça se fait que je dis ça J'ai dit que c'est pas... Mais pourtant c'est écrit là, quand même. J'ai dit, non, non, non, non, c'est pas scripturel, effectivement, c'est pas conforme aux saintes écritures. Qu'un fils de Dieu puisse dire, il me tuera, j'ai rien d'esprit, il irait toujours, il me tuera, j'espérais toujours. Ah. Puis je me regarde moi-même, j'ai dit, oh Dieu du ciel, qu'est-ce que j'ai dit là et puis il n'y a pas une voix encore en plus qui a dit, pardon, tout était tranquille. J'ai dit, je me tourne la tête, j'ai dit, mon Dieu, mais je deviens comment, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait J'ai dit, mais Seigneur, puis moi je dis ce qui est qu là qu est contraire à, à, à la vérité, la parole de Dieu, mais pourtant c'est écrit dans la Bible. Sans que, en sens, on va vérifier quand même dans l'autre version. Et c'est comme ça que j'ai cherché rapidement avec le cœur qui bat, j'ai dit, mon Dieu, j'ai dit, prononcer quelque chose d'erroné, de, de ce qui veut dire qu'il y a un esprit d'erreur quelque part. Ah ben oui, on est des hommes. J'ai dit, il faut que je puisse être sûr que si c'était une fois Dieu, parce que là, je commence à pouvoir corriger, même là, dit non, non, non, non. Là, je ne vais pas me perdre mon âme. Je vous dis la vérité, vous pensez qu'on est, est, est, est en train de se réjouir. Non, on a la, la crainte et la peur. C'est vous qui vous prenez gens, vous, vous méprisez les gens, vous les insultez, vous parlez des masses, vous, vous prenez tellement comme des grands. <rire> Prenez-vous des grands. Moi, je ne cherche pas la, la grande place. Non, je vous dis la vérité, Dieu me connaît. Effectivement, je dis, non, non, non, ça, ça c'est. vous pouvez vous élever. Hein. Vous voulez être des grands, qu'on vous connaisse, qu'on que les gens citent votre nom. Moi, je ne cherche pas ce que mon nom soit cité. Parce que le les mien, il va servir à quoi Il ne t'a jamais sauvé. Il ne te fera jamais rien. Mais, mais c'est lui le sien Ah, c'est lui-là qui sauve, qui guérit. Bon, c'est à ce moment-là que j'ai pris la Bible d'Arbi Avec l'habilité, j'ai cherché les critiques, j'ai dit, mon Dieu, pitié de moi. Avec la peur, tu vas dire mon âme, c'est autre chose, là, il faut vraiment que je gêne pour la délivrance. Et je vous dis, vous, vous savez pas, Dieu, vous ne connaissez pas Dieu. Hein? Non, vous ne connaissez pas le Seigneur. Vous jouez en fait comme avec des enfants qui jouent avec les choses ici. Ça va vous coûter cher. C'est parce que vous ne l'avez pas vu. Ah, bref, et alors là, et quand je regardais, ce qui m'a frappé, c'était que ce qui était écrit dans le livre, de, dans, dans la Bible d'Arby, la version d'Arby, était exactement les paroles que je prononçais de ma bouche. Dieu m'a moi. J'ai dit, non, quelle précision. J'ai dit, Dieu, je me suis mis à dire. dit, que ton nom soit béni. Vous connaissez aussi l'autre version, non quand même, et des, des prédicateurs là qui se battaient pour un verset là, et qui étaient écrit différemment, ceci, cela, et puis dit, on va un peu poser la question au frère Léonard. Vous connaissez, ils ont même tendu témoignage à la conférence. Et alors, c'était écrit, version erronée. Hein, dans leur Bible, ils m'ont donné la partie erronée. Ah oui, donc je les vais lire. Il me dit, maintenant, frère Léonard, toi, lis-nous ces versets-là. j'ai pris les versets erronés. Il savait très bien que c'était erroné. Et puis, bon, lis-le. Et moi, je lis la version correcte. Et puis, il me dit, non, lis quand même encore. Ah ben, moi, je regarde la Bible, je lis, c'était une version, je lisais ce que moi, je prononçais de ma bouche, c'était la véritable correction, mais c'était pas ce qui était écrit. Il se regarde. Je vous dis, Dieu m'a dis, moi il l'a rendu tonnerre. Il me dit, mais frère Léonard, quand même, lis ce qu'on t'a donné. Je dis, mais frère, je le lis encore. Non, non, non, non, c'est pas possible. Il dit, mais ce que tu lis là, c'est la bonne version. Nous, on t'a donné la fausse. Mais tu lis la bonne version. Mais qui fait cela, en fait bah. Non, mais disons qu'il me dit, mais et la Vierge conserve. C'est pour ça que qu'Esaïe, quand tu étais dans cette pensée-là de Dieu, la, la, la, la, la sémence de la femme, vous connaissez et puis, il vient pour nous dire que. Et la Vierge, donc, conserve Donc, la chose était gardée dans sa pureté, de telle sorte qu'effectivement, qu autant marquer, pas quelque chose d'autre, mais ce que Dieu a dit là, depuis la Genèse. Ça continue à pouvoir avancer, effectivement, et dans ces canaux bien préservés. Est-ce que vous comprenez Ou rien ne pourrait. C'est pour ça que ces hommes avaient une aptitude tout à fait particulière. Bon et, et, et quelqu'un comme euh, je disais, euh, Élisée qui est là, avec euh, il trouve les, les, les fils du prophète qui étaient à côté, effectivement, bah, le marteau est tombé avec ce plomb, ce grand marteau dans l'eau, plus profond. on ne le trouve pas parce qu'il il fallait qu'il remette le marteau de qu'elle de, de, qu avait emprunté. Il dit, ah, nous l'avons emprunté de quelqu'un. Et alors il dit, mais où vous, vous l'avez donc perdu Il dit, mais il est tombé ici, là, dans ce trou là on ne voit pas. Il dit, c'est ici à cet endroit, eh bien, il prend un bâton. Un bâton. Les jette. Et on voit les bâtons. Les bois. Qui fait flotter les marteaux. <cười> Expliquez-moi. Comment un bois peut faire flotter quelque chose de massif ceux contre la loi physique hein comment cela mais ce n'est pas ces hommes là ils avaient quelque chose de particulier donc les, ces canaux là effectivement Dieu l'a préservé pour qu'on arrive à pouvoir à ce que la parole qu'il leur a donné écoutez bien effectivement et qu'ils ont donc prononcé parce qu'ils disaient toujours ainsi donc parle l'éternel autrefois il y a plusieurs reprises de plusieurs manières Dieu a parlé à nos pères par les prophètes c'était donc la bouche de Dieu ils pouvait prononcer la chose, c'était pas eux qui prononçaient c'était donc Dieu qui prononçait cela c'est comme cela que nous avons eu tous l'ancien testament et quand le Seigneur notre Sauveur est venu il ne s'est jamais référé à autre chose que de l'ancien. Parce que c'est toujours la parole de Dieu. Lui-même, que Dieu te bénisse. Donc, lui-même, il est cette parole qui avait été prononcée là-bas. Oui, oui, oui, oui, oui. C'est pour ça que Moïse, vous pouvez dire que le, comment un nom, le Seigneur, notre Dieu, suscitera d'entre vos frères. Il est venu chez les siens, si elles pas reçu hein? un prophète. Comme. Ah. Alors là, il a dit une chose, il Vous l'écouterez dans tout ce que vous direz. Ne dites jamais Moïse a dit non, non, non, non, non, non. Quand il vient, c'est les dieux de Moïse qui viennent. C'est lui qui a donné à Moïse tout ce que vous voyez ici. Il a donné les bâtons. Il a fait voir effectivement les serpents. Mais oui, il y avait de l'Ancien Testament. C'est Jésus du Nouveau Testament. Amen. Alléluia. Amen. Oui, monsieur. Oui, madame. Donc vous voyez que le calibre est tout à fait différent. C'est le socle. Parce que quand les apôtres sont entrés en scène, mais c'est le maître qui les a instruits. Il leur a dit, voici ceci, voici cela, effectivement. Mais tout ça, ce n'était pas contraire aux Saintes Écritures. Oh. Non, jamais. Il est venu pour accomplir les Écritures. C'est pour ça qu'on voit ces hommes comme l'apôtre Paul. Il dit... <rire> Je crois, dans les scènes d'écriture, je pense, vous pouvez les lire quand même ici, nous lisons ici, mais vous je les citer, mais je vous rappelle frère, je vous rappelle frère, l'évangile que je vous ai annoncé, dans lequel vous avez persévéré, Amen. pour autant que vous, autrement vous serez donc... Vous croyez en vain, quoi. Parce que je vous ai annoncé aussi, comme je l'ai reçu, mais de quoi, effectivement, et comment Selon les Saintes Écritures. Est-ce que vous me suivez Selon les Saintes Écritures. Que le Seigneur, notre Sauveur, il est mort pour les péchés, selon. Ah, ah, qu'il est ressuscité troisième, c'est long. Parce que, que Dieu te bénisse. Il fallait qu'il y ait l'écriture pour prouver que ceci est vrai. C'est la volonté de Dieu. Donc Dieu doit avoir parlé, messieurs. Ah, que le Seigneur nous aide. Je vous en supplie. Comprenez d'abord cette phase de l'Ancien Testament. pour éviter que vous soyez des fanatiques, des personnes qui répètent des choses comme des perruqués et qui disent n'importe quoi aux gens, qui amènent des gens. Ça, c'est qu'on appelle des faux prophètes, des faux Christ, des faux moines. Nous allons y arriver si Dieu nous donne encore le temps de pouvoir y atteindre. Pour que vous puissiez comprendre, frères et frères, quand le Seigneur qui dit qu'ils séduiront beaucoup de gens, c'est le temps. Vous savez. My precious brother, do you have time just to, to do the interpretation for my brother? Because I think that sometimes, are you sure this is okay? But if if you want, we can just ask also my precious brother that yeah, was Joshua. He can just help and maybe just to have something because you know it's not it's not easy for him just to be sitting and looking at oh pardon uh, il lui lui en anglais parce que si français, non no, you, are just, you are just willing to say so but you can no, no problem do what you think it can be Look. faut prier pour lui si c'est nécessaire c'est pas aussi facile effectivement parce que bon bri prie pour que le frère arrive à pouvoir aussi saisir les choses. Donc, disons comme la Bible le fait savoir, effectivement aussi, que il y aura des, des faux prophètes. Et des faux, faux Christ. Donc, c'est-à-dire des faux wins. Et pour nous, c'est quelque chose que le Seigneur nous fait savoir que dans les temps, dans lesquels nous nous trouvons. Et lui-même, il a mis vraiment l'accent dessus. Quand il répondait pour nous montrer eh, quel Seigneur connaîtra et quand ce sera ton avènement et, et signe de la fin de temps, ce serait moi. Est-ce est que c'est est moi ah, C'est moi Je me suis Ah Oui, c'est Alors, quels sera donc le signe de ton avènement il, il a répondu, effectivement, et, et il a démontré effectivement comment, oui, comment les choses, alors, la partie qui serait encore beaucoup plus sensible. Et nous disons tout à l'heure, effectivement, en regardez comment au temps de Daniel, pour voir comment le diable fait les choses. Vous connaissez la statue de Belshazzar ben, Ce n'était nulle autre statue que celui de Daniel, puisqu'il était appelé Belshazzar. Quelle subtilité Voyez-vous, c'est ça que je vous ai toujours fait comprendre ici. Quand Dieu prend un homme dans sa main, ah. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous ne le ramènerez pas à vos pieds comme vous pensez. Jamais, frère. Jamais, jamais, jamais, jamais. <rires> non, frère. Vous pouvez peut-être lui voir, ah, oh, tu es ceci, on va te faire ceci. Il vous regarde, il vous écoute, effectivement. Vous ne voyez pas ce qu'il voit, en voilà. fait. Ça, vrai. Amen. Il disait, euh, euh, c'était le ça. Quand il, il est venu, j'aime cet homme aussi. Dieu, Dieu a des hommes. Amen. Il les tient avec la tête simplement comme ça, il se tient. Il dit, ô roi, vie éternellement. <rire> ah, il dit, voici donc les songes. Amen. Et puis ce petit là il vient que tout le monde s'occupe, il dit, mais voici les songes. Au roi. Tu dormais sous ta couche. Il hein, est de monté des choses. Et le Dieu très haut a voulu montrer au roi ce qu'il doit venir. Tu <trui> y avait une statue. Et la tête était d'or. L'homme commence à trembler parce qu'il avait boire le il dit d'abord, mais ce n'est pas que j'ai un esprit supérieur aux autres. Non, non, non, non, non, non. non Sinon, j'ai pas très dit. Non, non, non, non, non, non, non, non. Alléluia. Il dit, tu as demandé à des s'attraper, nous amis, pour pas le faire parce que c'est là, c'est caché par Dieu. Il ne s'est jamais élevé, mon frère. C'est ça, la nature et les caractères. Frère, Dieu nous montre, quand la parole est en vous, elle vous fait agir comme Dieu le veut faire. C'est pour ça, quand on observe, on regarde simplement, on dit Dieu d'Abraham, ils ne sont pas encore arrivés. C'est très mousse, on fait ceci, oui, c'est cela. Alors, comme Nebuchadnezzar a pu voir la sagesse qui était dans cet homme, ah là là là là là Daniel, il lui a décrit la statue alors que l'homme était le seul à avoir rêvé de cela. <rire> il a vu devant lui, dit, mais parce que... <rire> Oui, oui, oui. Les temps. Hein? Parce que quand il a demandé aux satrapes, aux magiciens, tout ça, tout ce que lui faisait les machines, vous connaissez comment il s'en allait, il dit, dit, dit j'ai eu, eu un songe, il dit, oh roi, viens éternellement, dis-nous les songes, on te donnera l'interprétation. Il dit, oh, oh. D'ailleurs, il m'a échappé ces songes. Si vous, ne vous me donnez pas <rire> la chose alors je comprendrai que vous avez aussi l'interprétation, mais si vous ne m'en donnez pas, alors à ce moment-là, ben, vous êtes inutile pour moi. Me vous laissez, non Il dit, oh roi, vie éternellement, nous t'aimons le roi, mais ça c'est une chose que, jamais un grand roi n'a demandé une chose pareille. Il n'y a que, c'est lui qui a l'esprit de Dieu en lui, qui fait savoir ces choses. <rire> Et puis il dit, c'est celui-là n'est pas sur la terre des hommes. Il faut qu'il ait l'esprit de Dieu. Il a demandé. Oh, gloire à Dieu. Alors Daniel est venu comme cela. Oh roi, vie éternellement. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux me donner, toi Mais ça attrape et tout ça. Il dit, oh roi, vie éternellement. Tu étais en train de dormir, qu'est-ce que tu as vu Tu as vu Une statue, effectivement. Oh Hein et puis, c'était la tête de la tête d'or, effectivement, les protéines, les blablabla. Il dit, tout était dans les agiles. Mais il a vu un Dieu devant lui. Oui, parce que personne, même les magiciens, tout ça, personne. Satan lui-même, personne. Alléluia. Dieu est merveilleux, mon frère. On se sent bien. C'est pour ça qu'on est craint dans ce monde, mon frère. Quand des magiciens, des sorciers, de ces six. Frères et sœurs, vous êtes plus forts que les sorciers. Vous êtes des fils et des filles de Dieu, mon frère. Alléluia. Frère, c'est nécessaire. C'est la foi que Dieu t'a donnée de croire. Amen, Amen. Si tu n'as pas la foi, ça te servira à quoi tu es tout le temps de trembler, ceci et cela. C'est pour ça, tu as besoin de pouvoir connaître la vérité. Quelle est la vérité? Quelle est la chose réelle pour cela, effectivement? C'est nécessaire pour toi et pour moi. Frère, c'est ça. J'ai toujours, je l'ai dit ici parce que beaucoup de gens disent, ah, oh, frère, je dis, mais voilà, nous aussi, nous avons, nous avons tous des bobos, comme on dit. Mais frère, Dieu, Dieu a la puissance. À même instant. Aïe aïe aïe aïe Tu es, Tu es beau. Amen, amen, amen, Si je vous raconte moi-même, si vous avez dit, mais frère, oui, vous savez, nous traversons le moments. C'est la vérité, frère. Ils vous regardent comme ça, ils vous disent, oui, mais monsieur, on a vu, on a lu, je lui voilà. Mais maintenant, quand on regarde. C'est bizarre, monsieur. Vous savez, frère et non, non, non. Vous savez. Ce qu'on nous tenons ici pour pouvoir prêcher la parole de Dieu, parce que nous devons d'abord l'expérimenter. Maladie, souffrance, difficulté dans ceci, difficulté avec ceci, dans la maison, dans la famille. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Il faut que nous soyons témoins des choses. On ne veut pas articuler quelque chose que on ne peut pas prêcher. On veut a les choses dont nous vivons. C'est ça la vérité en fait. Ah oui. C'est pour ça que nous avançons avec Dieu. Nous n'avons pas un Dieu dont on nous a parlé, mais on ne le connaît pas tellement très bien. Nous, nous avons un Dieu digne, on le connaît. Amen. Parce que c'est notre soeur, et bon, je vais terminer, notre soeur Edith, Edith de la France. C'est comme ça, Et souriait là-bas, elle, là elle n'avait plus de papiers. Les récépissés qu'on lui a donnés. Et pour pouvoir le prolonger, on a dit non, ce pas possible qu'on ne va pas le faire. Il faut d'abord que tu retournes, des complications, que tu puisses arriver à pouvoir remplir pour euh, visiteurs, enfants, comme ça. Alors qu'il et a son mari là-bas, on peut mettre vie familiale, c'est pas possible parce que c'est tout est été compliqué. Et la dame lui dit, vous devez rentrer parce qu'il faut remplir. Faut... Elle dit, mais madame, mais je suis quand même ici quand même il y a longtemps. Et puis bon, j'ai eu à pouvoir voir ça, maintenant j'ai quand même droit à ceci. Non, madame, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas besoin. Enfin, pas vous avez besoin, vous n'avez pas droit. Elle retourne encore. Et quand la dame lui dit, vous n'avez pas, pas le droit, il faut aller ramener ceci, remplir ceci et cela. Elle sort, elle sent dans son... elle, elle priait toujours. Elle sort, elle sent dans son cœur quand même qu'elle doit retourner là-bas. On va les voir. Quand elle retourne, la dame en question qu'il a chassé, elle a été des lois, elle la voit, et qu'on vit, et se met devant. Bon. Mais moi, je vous dis, il ne plus venir, madame, je vous dis, on va faire ceci. Oui, mais je suis venu quand même pour arriver à pouvoir dire qu'effectivement, que quand même, c'est quand même pas possible que moi, je puisse encore faire ceci, parce que j'avais déjà fait ça, j'ai quand même droit à ceci. Mais vous n'avez pas droit, madame, vous insistez, vous n'avez pas droit. Retournez chez vous. Elle est retournée. Alors, on lui donne des papiers pour remplir, effectivement, je pense, c'était les, les, Ça, c'était des papiers pour, pour, pour, pour visiteurs, toujours dit. Non, parce que visiteurs, ça, c'est vraiment pas un, un, un papier qu'il faut. Et, et, puis, le récépissé, pour lui permettre de voir remplir aussi les, les, les, les documents pour avoir son, son, sujet des visiteurs, là, il est expiré et on veut pas le prolonger. Des alors, elle était dans une situation difficile. Elle est rentrée à la maison. Elle se mettait à genoux et priait sur Dieu. dit, Dieu, tu dois avoir une expérience quand même, Seigneur. Et alors, elle est partie. Elle est partie, je pense, oui. Elle est retournée. Et, et toujours au même endroit, maintenant. Parce qu'on lui a donné les formulaires, qui sont des formulaires à, à remplir. Quand elle dit, bon, puisque ne, ces formulaires-là, référents encore, ça, on me encore beaucoup de papiers. Il dit, mais je ne saurais pas remplir ces papiers-là. Enfin, ça prend beaucoup. de Et elle retourne quand même avec les formulaires. Et quand elle est retournée, Dieu est tellement bon. Et il y avait une dame. Qui je pense à pas ce qu'elle m'a fait comprendre, effectivement aussi. Et cette dame, effectivement, elle était assise à un autre endroit. Et puis, je crois, non. Elle est passée pour pouvoir déposer le, le, le formulaire-là. Euh, comment on appelle si c'est euh, euh, visiteur, en fait. Bon, là, il faut d'abord qu'on contrôle les papiers, tout ça, ainsi de suite. Bon, elle, quand elle est arrivée, bon. Dieu a fait en sorte qu'on ne puisse pas prendre les dossiers pour pouvoir contrôler les papiers sur si son autre. On l'a envoyé directement chez la dame. C'était une autre dame. Dieu fait des choses, en m'appelle. Et il arrive chez la dame. Bon, elle attendait, peut-être qu'on lui dise, voilà, on remplit maintenant bon, votre papier, c'est cet on ne va pas le prolonger. Il faut d'abord qu'on examine les dossiers. Et la dame qui le regarde, puis regarde les dossiers. dit, mais madame, et, euh, pourquoi on vous a demandé de faire ça Parce qu'il a commencé à regarder. Il dit non, mais c'est le monsieur qui est là qui m'a dit que moi je n'ai pas droit, il faut d'abord que je remplisse ici, puis récépissé, on ne va pas prolonger, donc c'était expiré depuis le mois d'octobre. Et la dame qui dit, c'est le monsieur, il va, la dame se lève maintenant, il va chez le monsieur. Donc la dame qui travaille là devient l'avocat de notre soeur. Et la soeur regardait seulement la scène. Et puis il dit, mais pourquoi tu lui as refusé ça? Non, parce qu'il a fait dire, mais non, quel article il a été trouvé ça Et puis il revient encore, mais, mais madame, si vous dites qu'il ne peut pas travailler, mais, mais quand même ici, il y a ça, ça, ça, il retourne, on tout le monde. pourquoi Ah non, moi j'ai dit, et pourquoi non, non, non, la dame ne dit pas que tu es un an. Donc la scène ne disait plus rien, mais la dame elle-même combat avec l'autre. Le Dieu que tu sers sais. ouais. Oui Alors, la dame, maintenant, avec le dossier, regarde. Puis, il me dit, vous êtes marié Oui, oui, oui, oui. Oui, Oui, mais, mais bon. Bon, alors, c'est cas, vous devez quand même avoir un contrat de travail. Puis, il lui dit, mais comment voulez-vous que j'ai un contrat de travail si d'abord, c'est CPC il est périmé, et puis, vous, vous avez écrit là-bas interdiction de travailler. Comment il y a pas an, on va non, non, non, non, non, non, non. Et puis, il dit, bon, alors, allez-y, ce monsieur-là. Hein? Je crois que c'est ce monsieur. Il dit, il doit écrire qu'est-ce qu'il doit écrire Que vous avez l'autorisation de pouvoir travailler parce que cocher ceci et cela. Elle arrive, elle arrive, c'est merveilleux. Et Elle arrive, effectivement, alors on dit, bon, il faut qu'on prolonge d'abord, c'est ça, hein, Qu'on prolonge les récépissés, je vais peut-être mélanger un peu, pour les récépissés, et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a une case qu'on doit cocher, hein, et la case d'autorisation de pouvoir tra travailler. Et puis, la sœur est retournée là. Pour moi, on ben, a peut-être un peu bien entendu cela, mais elle est retournée. Et puis, on lui a dit bon, il faut que le monsieur prolonge votre, euh, votre récépissé. Comme ça, on va voir pour, euh, effectivement, le, les dossiers de certaine manière pour doit examiner. Alors là, le monsieur prend, donc c'est le monsieur ou madame, je ne sais plus il prend les dossiers de récépissé. Normalement, je ne sais pas si c'était pour quelques mains ou deux semaines qu'il devait prolonger, je ne sais pas Alors, il doit y à pouvoir prolonger. Et la sœur. Quand on lui a donné donc le récépissé en question, elle est sortie. Et alors elle me dit, j'ai quitté le monsieur, j'ai laissé madame, je ne sais pas si madame avait dit qu'il allait se voir, j'oublie. Alors il dit, je vais quand même voir un peu jusqu'à quand ils ont prolongé. Elle regarde, chose à laquelle elle ne s attendait pas elle voit que c'est écrit, hein, c'est comme si le monsieur avait oublié, ou j'avais oublié, parce que c'était... C'est écrit, euh, euh, vie familiale, c'est ça, hein, autorisé. et puis, euh, euh, autorisation de travailler en France. Oh, <rires> écoutez, dans ces, dans ces documents, effectivement, normalement, c'était pas... Parce que quand on met vie familiale, c'est vraiment la chose qu'il voulait parce que son mari est là. Donc là, eux, ils voulaient seulement rester en fait dans les visiteurs, donc prolonger les sessions. Mais monsieur, en prenant, comme la dame a été en fait comme ça ça a tourné un peu et lui a donné tous les droits. Et, alors vous voyez, d'abord quand on a regardé comme ça, il a vu ça, il dit, ah, je cours vite que j'aille dans les trains parce qu'ils ne vont plus m'attraper ils peuvent me dire madame vous sommes trompés et tout ça il dit j'ai couru dans les trains de le métro et puis quand je suis arrivé j'ai déployé la feuille j'ai dit oh, alléluia aujourd'hui elle a une carte de séjour comme vous la voyez Oh oui, oui. J'étais l'homme le plus heureux Quand je l'ai dit, Dieu, tu es merveilleux, mon Seigneur. Oui, il n'avait pas de papier. Mais, elle s'est dit, Seigneur, que je sais, tu es Dieu. Elle s'est mise à genoux, à prier, à jeûner. Hein? Oui, oui, oui, monsieur. Elle est revenue en lui la chasse. Madame partie, de revient encore. Parce que son Dieu était capable oui, oui, oui. de changer effectivement aussi oui, oui, oui. le cours des choses. C'est pour vous dire que Jésus libère encore. Alléluia. Ah. C'est vrai, hein? Comme au jour Pentecôte, il agit encore. Donc, notre Jésus, c'est pour ça que vous, vous êtes trop de mathématiques, de scientifiques. Vous me regardez, vous me dites, oui, est-ce que ça va se faire? Vous vivrez dans votre douleur à cause de votre incrédulité. Les autres vont avancer à cause de leur foi. Nous prions un Dieu qui est vivant. Les temps avancent. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais que Dieu nous aide si on peut rentrer maintenant dans la deuxième phase de la nouvelle pour comprendre ce que veut dire maintenant le prophète actuel. C'est cela le grand problème avec beaucoup Amen. de gens. En fait, que vous comprenez comment on peut distinguer que c'est un vrai et c'est un faux. Et comment un prophète peut agir dans cet âge. Dans cet temps, nous sommes effectivement dans quelle catégorie il peut se trouver. Ah oui, c'est vrai. Nous remercions Dieu parce qu'il est tellement d'une sagesse extraordinaire. Il veut que nous soyons dans l'équilibre, effectivement. Parce que, vous vous souvenez, je termine, hein, vous vous souvenez pour que vous compreniez bien. Quand on voit la femme-là, l'épouse-là, qu'est-ce qu'elle avait? La couronne de douze étoiles. N'est-ce pas? L'enseignement des apôtres et la lune sous ses pieds. L'Ancien Testament. Donc, elle était bien équilibrée. L'épouse était équilibrée. Elle, est, elle doit être équilibrée Alléluia. et nous comprenons qu'est-ce que ça veut dire l'Ancien Testament et nous comprenons si je termine hein, que l'Ancien Testament c'était l'ombre ah. ça c'est la réalité et l'ombre est là l'ombre le reflète la parole, faites chier. Est-ce qu'ils vous comprennent? Que Dieu vous bénisse. lève nous nous allons prier. Tendre père et précieux sauveur, et maître béni, je me tiens encore devant ton trône de grâce, de miséricorde, pour te dire merci encore. Oh Jésus-Christ, tu nous conduis dans la profondeur de ta parole à toi, pour que réellement nous soyons et que nous parvenions par saint Dieu, oh, à cette statue parfaite. Oh béni, Père Saint-Dieu de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je te prie encore de bénir encore ton peuple en ce jour, mon roi. Nous voulons vraiment demeurer dans ta parole, Père Saint-Dieu. Instruis-nous, Père. Enseigne-nous, Père Saint. -Dieu. Nous en avons vraiment besoin parce que les hommes nous ont tellement ballotés, Père Saint-Dieu. Les hommes nous ont tellement raconté beaucoup de choses, Père Saint-Dieu, qui nous ont ramenés tellement loin, nous forgeant des pensées tout à fait contraires à la volonté parfaite de Dieu. Oh Dieu, à ton plan béni, Père Saint-Dieu. Nous te demandons grâce, mon béné-aimé Père Dieu. Nous sommes ton peuple, mon roi. Le troupeau de ton pâturage, mon béné-aimé Seigneur et sauveur. Oh, nous voulons agir et vivre pour toi comme tu le veux, Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour, mon béné-aimé Père Saint-Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Nous te disons encore merci parce que tu continues à pouvoir agir encore à en nos pères. Louange et honneur à toi. Merci pour tout, Père. Bénis ton peuple, fortifie chacun d'eux. Seigneur, que qu qu ton peuple sorte avec un dépôt dans le cœur et qu'ils aient saisi vraiment ta pensée à toi, Bénémoine Père Saint. Dieu pourra manifester et démontrer ce que toi tu fais. Oh, Dieu, ce que tu as fait, Seigneur Jésus, et ce que tu continues encore à faire. Louange et honneur à toi. Nous te demandons cela, Père, au nom du Seigneur et Sauveur. Jésus Christ, Amen. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Viens mon grand, que le Seigneur notre Dieu vous bénisse richement, qu'il vous accorde effectivement aussi la compréhension exacte. C'est pour ça qu'il posait la question aux disciples ah, Avez-vous compris C'est important. Ne partez pas avec des idées vagues ou ceci ou cela. La question est Avez-vous compris que Dieu nous aide, s'il permet que nous puissions encore avoir des jours à venir, que nous puissions au moment rester sur cela, et qu'il nous amène encore davantage à avoir des yeux ouverts, et surtout le cœur ouvert, une compréhension, alors nous adorons notre Dieu. Dans la volonté parfaite du Seigneur, que Dieu soit béni. Merci.